Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille! Ouais On vient encore une fois d'assister à un match désolant de la part des Parisiens. Que dis-je Désolant C'est encore trop faible comme mot. Moi, je dirais nulard. Tu vois ce que je veux dire un, un, un match d'amateur, un match de foot du dimanche. Tiens, on est dimanche. Et là, il y a des petits joueurs de sortie qui sont allés faire un match à Lens et qui se sont fait totalement humilier, mon gars. Tu connais l'humiliation Non ben non, parce que tu viens pas du Paris Saint-Germain. Et ouais, parce que là en ce moment le Paris Saint-Germain, dès qu'ils font un match, c'est à base d'humiliation. On ne sait pas ce qui va se passer. Le match il est chaud, on se mange des occasions à tout va, des centres de tous les côtés, euh, le, au milieu on n'arrive à rien faire. Lionel Messi il se fait bousculer comme s'il avait 7 ans. Tu vois, quand tu mets un, un, un, un, un, un, un U8, tu le fais jouer avec des U15. Tu penses qu'il peut, il peut, il peut, il peut faire quelque chose Hein Il peut rien faire. Lionel Messi, là, hein toi, t'es venu au Paris Saint-Germain avec l'espoir de prouver au monde entier que ton ballon d'or, tu l'avais pas volé. Mais là, là, ce que nous, on a envie de faire, c'est de, de, de t'enlever tous tes ballons d'or. Parce que là, là, ce que tu es en train de nous proposer au Paris Saint-Germain, c'est absolument nul à chier. Je comprends pas. Tu étais la star de la Liga. arrives en Ligue 1, il n'y a plus rien qui se passe. Hein tu te fais bousculer, tu, tu, tu perds des ballons, derrière on se mange des buts. C'est pas toi l'homme clé là du Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est Kylian Mbappé. Voilà Kylian Mbappé qui porte toute l'équipe du Paris Saint-Germain sur son dos. Et Dieu sait comment c'est lourd le Paris Saint-Germain. C'est pas comme d'autres équipes que je n'ai pas envie de nommer. Le Paris Saint-Germain, c'est un gros club maintenant. C'est terminé. On n'est plus une équipe de bambins. On est une équipe qui frôle les cieux. Tu vois ce que je veux dire Mais là, là, il y en a, j'ai l'impression, qui sont totalement sous l'eau. Je comprends pas comment ça se fait que Verratti il nous sort un match comme ça contre Lens. Et Lionel Messi. Donc toi, quand tu arrives à Lens... Un quartier où la plupart des gens sont alcoolisés, t'arrives pas à jouer. Hein? T'arrives pas à nous sortir une masterclass. Toi, qui depuis depuis que tu es arrivé, tu nous sors des petites masterclass vite fait, euh, voilà, euh, en fin de match, là tu as eu ton ballon d'or, tu veux pas un petit peu confirmer. Ce soir, tu sais que Lewandowski, il vient de claquer un triplé. Enfin, euh, il vient de mettre un doublé pendant que toi, tu sers à rien. Hein ou, je sais pas, mais en tout cas, lui, lui, il continue de marquer, hein. Il continue de confirmer que tu as volé le ballon d'or. Et toi, tu t'arrives même pas à dire, non, mais voilà, regardez, je suis quand même fort, regardez ce que je suis en train de réaliser contre l'AS Saint-Etienne, contre, contre, je sais pas. Mais là, regarde, on joue contre, contre Lens, tu fous rien. C'est qu'Ofofana, il fait des meilleurs matchs que toi. Tu te rends compte? Mbappé, il est sur le banc. Il y a un zéro. Mbappé, il rentre sur le terrain, il y a un partout. Et là, on nous parle encore de éclairs de jeu en toute fin de match. On sait jamais avec Lionel Messi. Mais arrêtez. Lui, il faut lui retirer son salaire, lui interdire toutes les boulangeries de Paris parce que je sais que il aime tout ce qui est boulangerie. Bah oui, quand tu viens à Paris, on te fait goûter la boulangerie et tu kiffes. C'est obligé, obligé. Donc là, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, il doit plus toucher à ça. Fromage, il touche plus. Tout ce qui est, lui, il doit aimer le jambon vu qu'il était à Barcelone. Là. Eux là-bas, ils, ils doivent casser la charcuterie. Tout ça, il doit arrêter de manger. Terminé. Il doit manger du cassoulet tous les jours. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des joueurs comme Javi Simons. On les voit à l'entraînement. Ils mettent des lucarnes. Ils mettent des je sais pas quoi. Et tu ne les fais pas jouer. Il y a des... Tu fais jouer Danilo. Tu l'as pas vu Pochettino là Quand euh, Seco Fofana il a marqué tu l'as pas vu il, il, il applaudissait Danilo comme si c'était Danilo qui avait marqué, alors que c'était Seco Fofana. Tu te rends compte Ça, déjà, c'est une faute grave. Juste pour ça, on devrait le virer, Pochettino. Comment ça se fait que tu as une équipe Une Ferrari hein, Une Lamborghini T'as un yacht hein Mais toi, tu conduis ça comme une trottinette sur Paris. Mais toi, tu es vraiment un malade mental, Pochettino. Je sais même pas comment tu arrives à te regarder dans une glace. Je sais même pas comment tu arrives à fermer les yeux pour t'endormir. Normalement, tu dois pas dormir, toi. Le sommeil doit être interdit pour les gens comme toi, là. Tant que tu ne sors pas une masterclass, un jeu, quelque chose qui transcende l'équipe, un discours qui fait que les joueurs euh, se sentent concernés, que, que, que, que l'équipe aille dans un sens, tous ensemble, euh, que ça soit dans le sens inverse ou dans... T'es là, tu sers à rien, tu fais aucun aucun changement. Dis Maria, il est là, il est, il est sous drogue, tu le laisses sur le terrain, tu, tu, tu fais du grand n'importe quoi. Je sais pas ce que tu as avec Danilo. Hein. Il faut que tu nous, tu nous expliques qu'est-ce que tu fais en soirée avec lui. Hein? Je sais pas si c'est lui qui s'occupe de ta femme ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il faut que tu nous expliques comment ça se fait que ce mec, il joue tout le temps. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il fait des bons matchs. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un joueur au Paris Saint-Germain. On n'attend pas des bons matchs. Hein on attend la perfection. Tu comprends C'est terminé, là. On n'est plus en 2010, là. On n'est plus en 2009. Ouais, ça y est, ouais, on est cinquième, ouais, trop lourd. C'est terminé. Tu comprends Là, on veut la perfection. On fait un partout contre Lens. Mais en plus, hein on aurait pu se manger au moins quatre, quatre buts. Non, mais c'est incroyable, ça. C'est quoi cette équipe du Paris Saint-Germain, là Hein Lionel Messi, Lionel M Lionel Mémé. Ouais, vas-y, je vais être insultant.